Salut à toutes et à tous, on est dimanche matin, il est un peu avant 8h et ben là on a changé les cailles de place, donc elles sont dans leur petite cage pour passer l'hiver parce que dehors c'est vraiment vraiment trop humide.